Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet pas hyper agréable et en même temps, je pense qu'il peut être utile à toi et à moi-même en toute transparence. J'aimerais te parler de l'importance de notre corps, de notre apparence dans notre vie personnelle, bah c'est pas le sujet mais c'est évident, mais même dans notre vie pro. Alors aujourd'hui, euh, je vais te donner mes mensurations ok, je sais pas si ça t'intéresse mais l'idée c'est de te faire réfléchir sur toi, sur toi. je fais 1 m 73 et je pèse 82 kg j'ai un IMC supérieur à 25, je suis plus, je crois que je suis à 27 et euh, euh, du coup je suis en surpoids et bah, ça n'a pas toujours été le cas en fait il y a 10 ans, je faisais 20 kilos en moins, je faisais euh, et ce qui est quand même étrange parce qu'il y a, même il y a 10 ans, je me souviens, je me trouvais un peu un peu grassouillé, un peu gros. Ça, c'est parce que quand j'étais petit, j'étais un peu gros, bref. Aujourd'hui, je fais 20 kilos en plus et 10 kilos en trop surtout. Pourquoi Parce que ben, euh, de m'être lancé dans le business a fait que ma vie est devenue très sédentaire. Euh, voilà, je pense que c'est assez clair comme ça, hein. je ne bouge pas trop. Euh, Aujourd'hui, je prends même plus trop le métro. Et du coup, bah, pour me tenir en forme, il faut que je fasse un effort pour faire du sport. Heureusement, il y a des choses qui me stimulent comme courir un marathon. Donc, j'ai pu en faire deux ces dix dernières années, euh, comme jouer au volley, comme jouer au foot. Mais c'était trop irrégulier, sporadique. Et puis surtout, j'ai une mauvaise relation à l'alimentation. C'est lié à mon enfance, etc. Pourquoi je te parle de tout ça J'ai remarqué que j'étais loin d'être le seul entrepreneur dans ce cas-là. Euh, J'espère que si tu te reconnais, tu te sens pas mal. Mais en tout cas, voilà. Je me permets d'en parler aujourd'hui parce que je ne suis pas dans l'état de forme que j'aimerais être. Et euh, si je te faisais cet audio dans un an, quand mon corps sera... Parfait, je rigole. Euh, ce sera plus difficile de te parler comme ça parce que je, je te donnerai l'impression de te prendre de haut. Mais là, je ne te prends pas de haut. Je suis dans ton camp si tu te sens dans cet état aussi. C'est de prendre soin de toi pour plusieurs raisons. La première est évidente, c'est pour la santé. Mais pour ton business, l'un des facteurs les plus importants pour réussir, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est comment on se sent. Et comment on se sent passe par comment on se sent dans notre corps. Donc oui je pourrais te donner plein de conseils marketing, mais si à un moment donné tu dois enregistrer une vidéo de vente ou quand tu te vois devant la caméra tu te sens pas bien, tu t'es pas fier de toi, euh, bah en fait c'est juste démotivant quoi. Et moi j'ai envie de t'encourager à accepter pleinement tes envies en fait. Peut-être que tu as envie d'être beau, tu as envie d'être belle, peut-être que tu as envie d'avoir un, un beau corps ou du moins un corps qui, que tu trouves beau. Allez, on va dire ça comme ça. Et bien, pourquoi pas essayer Pourquoi pas essayer euh, Si tu as suivi le dernier sommet, coach en mission, j'ai en... En... enregistré cette session avec Nicolas Sylvie, auprès de qui je vais rejoindre le, le programme, euh, pour prendre soin de ça. Et j'étais vraiment impressionné et je suis vraiment content d'avoir pu parler de ça de manière aussi transparente. On a quand carrément parlé de « ouais euh... ». Il a dit qu'il assumait pleinement son envie d'être beau en fait. Et c'est une phrase que j'aurais jamais… Tu vois là, je pourrais, ce serait difficile pour moi de te dire, bah, tu sais quoi, je vais faire l'effort, je te dis. J'ai envie d'être beau. J'ai envie de me sentir beau. J'ai envie d'être agréable pour les gens qui me regardent. Hyper, hyper désagréable de dire ça. Mais en toute honnêteté, bien sûr que, que c'est ça. Et eh bah ben en fait quand il l'a dit j'étais en mode bah ouais en fait c'est évident euh, tu vois euh, t'as pas envie d'être moche, te sentir mal dans ton corps. Euh, oh, bien sûr il n'y a pas que la beauté euh, qui compte, euh, mais là n'est pas la question. Est-ce que tu as envie d'être euh, te sentir bien dans ton corps Oui. Et du coup bah, c'est tout en fait. Point. Et tu vois, autant quand c'est les autres qui le disent, on accepte et c'est naturel. Mais pour soi, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce qu'on a une certaine culpabilité, une certaine honte à vouloir certaines choses. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tant que tu ne pres, tu, tant que tu prends pas la grosse tête et que tu te trouves supérieur aux autres, ce qui est un potentiel risque, hein, ok Mais je ne sais pas, tu quel âge, tu vois Si tu as 15 ans, il y a un grand risque. Tu vois Si tu as 15 ans et que tu es hyper beau ou belle, il y a un grand risque que tu te la racontes. Mais si, comme moi, tu as. 30 ans et que voilà tu as compris que dans la vie que c'était loin d'être le truc le plus important et que tu as envie de te sentir beau, bah vas-y en fait. Et du coup, je n'ai pas envie de te dire vas-y, j'ai envie de te dire allons-y. Moi, je vais prendre soin de moi cet été, je m'y engage dans cet audio et euh, j'ai hâte de, trouver, de te retrouver dans 6 mois, 12 mois, peut-être au summer camp de l'année prochaine et te dire voilà, aujourd'hui, je suis la même personne, c'est juste que je me sens un peu mieux que je suis un peu plus en forme quand je monte les escaliers, quand je joue avec ma fille. Euh, et quand je fais mes vidéos, je suis cool. Quand je suis sur scène et que j'ai une conférence, je me sens mieux. Euh, et ma vie est meilleure et je ne suis pas devenue une mauvaise personne, moins bonne personne. Et c'est mon invitation pour toi, te questionner sur voilà comment tu te sens dans ton corps, dans ton apparence. Évidemment, c'est loin d'être le plus important. Mais si tu peux prendre soin de toi d'une manière où ça ne nuit pas à tes valeurs hautes, bah pourquoi ne pas le faire Donc allons-y, je te dis à demain pour un nouvel audio du Summer Camp.